Bonjour mes élèves, aujourd'hui je vais présenter une leçon de la grammaire intitulée La négation de la cinquième unité didactique de la troisième semaine en utilisant bien sûr le manuel de l'élève parcours en français. Suivez bien. Donc comme on a dit, on va travailler sur la leçon de la négation de la grammaire de la cinquième unité didactique « Ma sécurité sur la route » de la troisième semaine, bien sûr, euh, dans la page 156. Nous commençons euh, par la lecture de ces deux phrases. « Piéton, vous devez respecter les passages pour piéton. » La deuxième phrase, « Vous ne devez pas traverser en diagonale à un carrefour. » On a des questions et on va essayer de répondre à ces questions. La première question, qu'est-ce qu'il dit Qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la première phrase On demande aux piétons dans la première phrase de respecter les passages pour piétons. Voilà la réponse De respecter les passages pour piétons. La même question pour la deuxième phrase. Qu'est-ce qu'on demande aux piétons dans la deuxième phrase on demande aux piétons de ne pas traverser en diagonale à un carrefour. La troisième question quelle est la différence entre ces deux phrases Quand vous regardez, la première phrase est une phrase affirmative. Il n'y a pas d'expression qui exprime la négation. Mais la deuxième phrase, mais pour la deuxième phrase. Il y a l'utilisation des expressions qui expriment la négation. Donc c'est une phrase négative. Voilà, la première phrase est une phrase affirmative, mais la deuxième phrase est une phrase négative. Je manipule et je réfléchis. Je lis ces phrases et je souligne les mots qui expriment la négation. Je vous propose euh, deux phrases. Voilà. Ne faites pas demi-tour sur un passage piéton. La deuxième phrase, il ne faut jamais traverser quand le feu est rouge. On va chercher les mots qui expriment les négations et on va les souligner ensuite. Ne faites pas, il y a ne pas. Et pour la deuxième phrase, il y a ne jamais. On va voir la réponse. Voilà la bonne réponse, ne pas, ne, jamais, sont des mots qui expriment la négation. Je, on va essayer d'écrire d'autres mots qui peuvent exprimer la négation. Euh, on a dit ne pas, on a dit ne jamais, ne jamais, ne, ne plus, ne rien, ne personne, etc. Ce sont des expressions qu'on peut les utiliser et les employer pour exprimer la négation. Donc, euh, la troisième question, qu'est-ce qu'il dit quelle est la place des mots exprimant la négation On va voir. La négation se place différemment par rapport au verbe. On va chercher euh, le verbe. Euh, Est-ce qu'il s'agit d'un ton simple ou bien il s'agit d'un ton composé ou bien euh, lorsqu'il s'agit d'un infinitif On va commencer par le verbe en ton simple, simple et l'encadre le verbe. Regardez bien ici, je ne pas, je ne traverse pas. Le verbe conjugué, par exemple ici, est conjugué euh, au présent. Donc, le verbe est encadré par ne pas. Voilà, c'est le premier exemple. Pour le deuxième exemple, et le deuxième cas, c'est lorsque le verbe est conjugué à un temps composé, comme le passé composé, par exemple. Ici, là. On encadre l'auxiliaire, que ce soit l'auxiliaire être ou bien l'auxiliaire avoir. On encadre seulement l'auxiliaire, comme cet exemple-là. Je n'ai pas traversé la chaussée en diagonale. Et le dernier cas, à l'infinitif, il se place devant, comme cet exemple, ne pas traverser la chaussée en diagonale. Voilà. Et pour Qu'est-ce qu'il faut retenir On utilise la négation pour nier l'existence d'une action ou pour exprimer le contraire d'une idée. Dans la phrase négative, on utilise généralement, comme on l'a déjà vu, des éléments comme ne pas, ne plus, ne jamais, ne rien, ne personne, etc. La négation se place différemment par rapport au verbe. À un taux simple, il encadre le verbe. Je, comme l'exemple, je ne traverse pas la chaussée en diagonale. À un taux composé, il encadre l'auxiliaire. Ici, il y a le cas du, de ne pas se composer. Euh, pour cet exemple, qu'est-ce qu'on a Je n'ai pas traverser la chaussée en diagonale. Et pour le dernier cas, à l'infinitif, il se place devant. Ne pas traverser la chaussée en diagonale. Et on va finir par le travail sur un exercice d'entraînement. Qu'est-ce qu'il dit euh, cet exercice On va classer. Qu'est-ce qu'il faut faire Il faut classer les, les phrases suivantes dans le, le tableau ci-dessus. Puis, nous soulignons les mots exprimant la négation. Voilà. Voilà. Qu'est-ce qu'il faut, euh, qu qu faut faire au premier lieu Il faut chercher euh, la phrase. S'il s'agit d'une phrase affirmative ou bien une phrase négative. Et si nous trouvons une phrase euh, négative, il faut souligner les mots qui expriment la négation. Pour la première phrase... Voilà, on va travailler sur un tableau, voilà, euh, qui prend cette forme-là. Il faut chercher la, les phrases affirmatives et les mettre dans la première colonne. Et pour la deuxième colonne, on va mettre les phrases négatives et on nous soulignons ensemble euh, les expressions de la négation. Pour la première phrase, je n'ai pas mis mon casque et les cassés. Bien sûr, c'est une phrase négative. Il y a ici l'utilisation de ne et pas. Ma sœur va passer son permis de conduire. Bien sûr, il n'y a pas ici des expressions de, de, de négation. Bon, qu'est-ce qu'on dit La phrase. Ce n'est pas une phrase négative, mais il s'agit d'une phrase affirmative. On va la mettre ici. La dernière phrase. On, veut, on ne voit personne sur le parking. On peut sortir nos relais. Bien sûr, il s'agit d'une phrase négative parce qu'il y a ici « ne » et « personne » et nous devons souligner ici « ne » personne ». Voilà la réponse, voilà. Ici, la phrase affirmative, c'est « ma sœur va passer son permis de conduire », c'est la deuxième phrase. Mais les autres, deux, les autres phrases, pour la première phrase et la, la dernière phrase, la troisième phrase, on met ces, ces phrases dans ce colonne-là parce qu'il s'agit des phrases négatives et on a souligné « ne pas » et « ne personne ». Et c'est terminé, c'est fini. Euh, merci beaucoup.